Une coréenne veillée français Attends j'ai dû aller au baïus ce matin Baïus Toilette Non <rire> <rire> Toilette Mais c'est un endroit j'ai aucune idée C'est un collège Collège Attends j'ai vu de la flotte Flotte L'eau Oui oh. Oh. <rire> J'ai vu une série le jour C'est vraiment de la balle quoi C'est très bon Oui Ça veut dire pied en coréen